Yo les marceaux, hein, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Grand Branch. Et pour cette nouvelle vidéo, on découvre la dernière grosse mise à jour 10.33. Et je vous le dis de suite, le jeu devient de plus en plus intéressant. C'est même un jeu indispensable pour tous les joueurs qui aiment jouer en coopération en PvE. Je rappelle qu'il est toujours en accès anticipé et disponible sur Steam pour moins de 30€ et aussi qu'il s'améliore à chaque mise à jour. Je ne vais pas vous faire le récap de cette mise à jour, d'autres le font bien mieux que moi. Mais je vous invite à regarder quelques minutes de gameplay en compagnie de Wolf, de Ran, de Xunga et de Guillaume. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit like si le contenu vous plaît. On va bosser sur une mini-série sur Grand Branch mais je vous en dis pas plus. On en parlera tous ensemble en live prochainement. Sur ce, bon visionnage Ouais, la première maison est au nord-ouest, les deux silencieux en avant. On a des gars qui sont silencieux. Bon bah je peux ouais, donc ils vont nous ouvrir. Ouais parce que vous mourrez un peu vite quand même. Bon, je suppose que c'est le 3 On j'ai des balles sans effectifs. Ouais. <rire> bon, on va leur montrer comment tu avoir le code sens. Attention, PAX plein nord et un muret au fond 300 mètres Je contourne la maison Ok j'ai un PAX Faites gaffe sur le plan gauche 2 hein. 2 sur, sur le toit Nord-Ouest nord, ouais. Faites gaffe sur le flanc je gauche Je sais pas où il est passé hein. Faites gaffe au Nord et sur le flanc gauche Ok le flanc gauche je surveille ah, Il est revenu sur le toit Prêté Ouais, je vais reprendre la progression sur la maison qu'on a à l'ouest. Hein. Au nord, on n'a pas traité hein, derrière le muret. Euh. Ah, ok, j'ai un pack sur le Traité. J'ai une tête court, qui vient de passer ouais, derrière ouais, le muret. Ouais. vu, mais là, il est dans le, dans le soleil. Il est... Ouais. Dans la gauche là Non, non, juste ah, euh, devant moi. Hein. Euh, là, euh, ok, ok, ouais. ok. Faites gaffe qu'il passe pas sur le... à gauche du bâtiment. Attends, à le soleil ouais, est en Je le surveille. Je l'ai. J'en ai traité un. Je rentre. Okay. On continue notre progression Il y a un axe à terre. Ouais, ouais, je suis ah. rentré, je longe le mur. Découvert, je vais prendre appui sur la voiture. Ouais, faut continuer euh, sur le plan ouest. De toute façon, ouais, les dans l'herbe. Il était nord-ouest. Ça bouge au nord-ouest Ouais, ça bouge. Ça bouge dans les herbes. Gaffe, je me fous, quoi. Recharge, j'avance un peu, je prends un appui sur le muret. Il y en a qui check les 6 là Bah, ouais. C'est qui le 6 Y'a Ran Je vais Ouais. On peut rentrer dans la maison là Ouais. Je rentre. Je repasse, la cuisine ouais. c'est clear, je monte à l'étage. Il a pas d'étage, je redescends. Ah ouais. Bah si, il y a le toit quoi. Oui. Je redescends. Je suis Dunga. T'as vu les portes, tu peux les ouvrir plus ou moins grandes Ouais ouais. Vas-y. Je fais baiser. Oh ah, c'est les oui, ouais. toilettes. Qui est sur moi? Ouais, ouais. ouais je pense. On est ressorti de l'autre côté du bâtiment. Hein. Faites gaffe ici, ça a ouais. découvert. Hein. Je suis avec toi, un petit ça Bah, c'est Xunga qui, est... qui est sorti là? Ah, ouais, ouais. Fais gaffe, un Xunga. Ouais, non, Xunga, je suis avec toi. Je ouais. fais que ça, que euh, faire gaffe. <rire> T'inquiète pas. Soleil. Ah J'ai pas envie que tu meurs quoi, c'est ça, tu vois, c'est un peu chier. Mais moi, ce qui fait... le seul truc qui me fait peur, c'est que tu sois dans mon dos, mais... <rire> <rire> le plus... Le plus ok, j'ai un PAX. Okay. Nord-Ouest. En dessous le balcon euh, bleu et blanc, là, il est rentré dans l'enceinte. La petite maison Nord-Nord-Ouest. Hein. Ok. côté de la route. Ah, et le soleil, il... il fait pas semblant, hein. Ouais, Ok. J'ai peur que ça arrive dans nos 6 quand même. Hein. Il va falloir traverser, messieurs. Mais ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Ouais, J'ai des smokes si vous voulez. Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Le... Wow! Wow! Wow! Wow! En wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Ouais, vu. Oui. Enfin, je... je crois qu'il est tombé. J'ai eu peur pour ma vie, les gars, je vous le cache pas. Je shot, quand même. <rire> Ça a changé. Je commence à traverser. Hein. Ouais, je, je reprends la. Vous l'avez traité ou pas Ouais, ouais. Bon, bah, ben, je cours jusqu'à la maison. Tu pas qu'on claque des smokes Non. Si on me tire pas dessus, c'est que c'est bon. On peut pas passer par la fenêtre. Nord, plein nord, t'en as un qui patrouille là. Bon, oh, ça pue là votre euh, votre bug oh, de ça bâton, là. Ça arrive sur toi. Attends, je recolle sur toi. Vas-y, j'ai une entrée là sur l'espèce le, de bâtisse. Je vais rentrer. Il y a quelqu'un dedans non pas quoi le Attends, attends. Aussi. je recharge. Allez, okay. je rentre. Allez, viens. Wow. Ils sont pas d'accord dehors. Vous avez recollé euh, Wolf. Oh. oh le bâtard, en oh. haut oh, des escaliers. Ah, oh, juste au moment où je me tourne, il sort. Oh, faut pas euh, se mais... Wolf et euh, Eran nous et tout. Je suis décédé. Oh putain. I see enemy. Why. Oh, oh, Zunga, je me gâte au sol. Tête, ah oui. Ah, ah putain. Il va tous nous faire aller. Ah non, mais euh... ah. on a un tir croisé là. <rire> et je monte. Oh putain, il y a les collègues qui sont tombés. et Guillaume, ils font un canal. Ah ouais débriefera après. <rire> J'ai pas de check à, à gauche l'ouverture. Et c'est clair. Mmh. dit quoi là Il peut y avoir du monde pas loin. C'est trop calme. T'es toujours à l'étage Non non, je suis toujours à l'étage aussi. On peut ressortir par là. et hein. quoi par là Porte à gauche là, sur ouais. le balcon. Ouais, C'est le petit bâtiment qui est en bas là, à notre nord. 10 jours On pas là dedans. Y a une chicha là. Tu veux? Ça un mec. Ouais, il est extérieur un peu plus euh, loin à l'est. Bon, là, il a rien. Non, il n'est pas sur le toit. Donc, c'est le deuxième bâtiment le plus à l'ouest, là. Après celui-là. là. là. où la terre sortie euh, Non, non, je suis dans la petite dépendance dans le, dans le jardin, là. À ton nord. Allons-y. Hein. Oh, J'aime pas sur le plan gauche là, c'est trop ouvert. une entrée derrière. C'était la plus la plus éloignée. Tu veux pas qu'on nettoie celle-là On sait jamais s'il y a du monde. Tu veux qu'on continue J'aurais continué, on n'est pas là pour nettoyer, on récupère ce qu'on veut et on se casse. Hein. Vas-y. C'est juste que je me dis s'il y a quelqu'un aux fenêtres de l'autre côté. Euh... Et c'est un risque aussi supplémentaire de mourir là-dedans. Donc là t'es en train de dire que Xunga I est. A l'intérieur à la J'ai pas traité, hein, je crois pas. Enfin, il y a une grenade qui est pas passée bien sûr. Ouais non, c'est pas facile. Je crois que c'est une smoke que j'ai jeté Ouais, je me suis loupé <rire> sur le... <rire> ah là là J'ai peur de passer ma tête là du coup Bon bah... Pas le choix, hein. au moins le rez-de-chaussée Heureusement qu'il gueule hein, ce coin. là hein. Il criait pas, euh, il m'aurait plombé. Ouais. Vas-y, je suis là. Ah bah je l'ai eu il est au sol. Il avait deux. Ouais. Pas comment j'ai eu le deuxième. En tirant à travers tout. <rire> ouais, euh, ouais. Je sais pas. <rire> bah, tant mieux hein. Laisse la tête quand tu au niveau des fenêtres. On voit que dalle. Ça qui est bon. Wow wow wow wow wow wow wow wow wow. Je sais pas, je vois Salut. pas au niveau. J'en ai traité un, mais il doit y avoir du monde au niveau des fenêtres. Ah, je vois rien, Wolf. C'est chaud. On, passe de... On peut passer de l'autre côté de Côté nord. Le grand tour, hein, parce qu'on on peut pas passer derrière, hein, de sortir. C'est chaud, hein, franchement, c'est tendu. de Avec... En fait, il y a, y a des, deux fenêtres qui donnent sur euh, notre position et on a le soleil en plein dans les yeux. Là. Après, là, c'est un grand découvert, c'est pas forcément plus safe, mais. Personne là De... C'est à l'étage Il y en avait un en bas et un en haut Bon ça a pas l'air de bouger plus que ça derrière ouais. ne entrer Il y avait un mec dans le... Dans le petit bâtiment à Madrid. Putain sa mère. Surprise, motherfucker. <rire> What? Il vient d'où <rire> ce bruit C'est Zunga ça Attends, il en a plein d'autres. Voilà. Allez Wolf, on compte sur toi Après, Lia, là, il euh, n'y euh, a pas de gens à l'entendre tirer. Elle, euh, elle vient voir ce qui se passe. ou elle, elle, elle bouge Ouais, ouais, ouais ou est... Des... ça c'est un problème, ouais. Tant que tu rentres pas dans sa pièce, elle peut rester euh, deux heures, même si c'est... Alors, des fois, ouais. elle réagit quand même. Des fois, elle réagit au son. Mais parfois, par exemple, là, tu vas tirer, euh, je sais pas, le mais qui va être à l'étage, euh, bah, elle va pas forcément euh, bouger, quoi. Elle va pas trocher. Oh, je pense que c'est des paramétrages euh, d'IA, je, je sais qu'on peut paramétrer des trucs, j'ai pas regardé encore. Ah, après le truc, le fait de rusher c'est bien, mais imagine, euh, je sais pas, t'attends sur une position, euh, tu vois, il, dans l'escalier, ils rushent tous un par un, tu les fumes, bon. Oui. C'est pas, pas mieux non plus quoi. Le Graal, le Saint Graal. Lui, justement, il a patrouillé dehors, mais vraiment loin. Il a, il a traversé toute la cour, monté les escaliers, passé la première porte et enfin, il t'a rush. Lui, ouais, tu vois, peut-être peut qu'ils ont donné des consignes à, à certains IA, d'autres de rusher, d'autres de rester sur position. Je sais pas, mais tu vois, encore une fois, on a entendu la porte s'ouvrir, mais on l'a pas entendu marcher l'ennemi le, alors qu'il ouais, arrive en ouais. courant. Ça, c'est un petit truc à. Pareil, ça fait partie du son design, un petit truc à, ouais, à corriger. Bon, T'inquiète, oh. hein, euh, Call of Duty a un milliard euh, de bénéfices, euh, ils savent pas le faire non plus. Hein. <rire> D'accord. Euh... Voilà, Wolf il a récupéré euh, l'intel qu'il euh, doit s'extraire maintenant. Mais euh, bah, en fait, il, on va dire il est repéré sur la carte. Quoi. Comme on disait d'un fois en, en, entre nous, euh, c'est genre un down où t'as récupéré euh, les primes et faut t'extraire. Et tout le monde est au courant que tu vas t'extraire. Donc, euh, faut être attentif sur la fin, quoi aussi. Peut-être pour ça que le gars à rocher t'avait commencé déjà à télécharger. Non, il, a, ce il, a, il avait pas téléchargé pas encore? encore. Non, non. Ah, ou alors c'est parce qu'il est dans la pièce. Peut-être. Et il y a une petite fumée verte là, ouais, au nord là. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est là où... où Wolf doit se rendre pour s'extraire. Et si on est plusieurs sur la carte, et qu'on a choisi de s'extraire en équipe, il euh, faut que tout le monde euh, s'extraie également. À part, bien sûr, si on est mort. Hein. Là, il peut sortir tout seul. C'est le mur. Oui, vachement GG GG. Et là, on voit si tu sais viser ou pas. À peu près, à peu près. Ouais, oh, c'était cool.